on parle souvent de, de quatre grandes euh, catégories de yoga, disons. Euh, je vais dire les mots en, en sanskrit. Hein, le euh, karma-yoga, le raja-yoga, le jnana-yoga, le bhakti-yoga. La première chose qu'on peut observer, c'est que tout cela ça s'appelle yoga. Alors, yoga, ça peut être traduit par la voix, la voie de la dévotion, bhakti-yoga, etc. Mais en fait le mot yoga veut dire euh, le, le joug comme le joug qui relie les deux bœufs de, de l'attelage. Ou Ça veut dire relier. Relier quoi euh, Essentiellement, relier l'être humain à sa dimension euh, spirituelle. L'être humain, c'est-à-dire l'essence de l'être humain, ce qu'on appelle l'atman ou le soi, au brahman, l'absolu, le, le tout. Alors s'il y a yoga dans toutes ces voies, c'est que toutes ces voies sont euh, des possibilités de se relier, euh, mais il y a, on, peut, on, peut, on pourrait dire n'importe quoi, musique, yoga, euh, Parole yoga, parce qu'au fond tout, tout, est une, tout est un yoga, tout peut être un yoga. Nyana yoga, yoga de la connaissance, c'est plutôt la connaissance, on va, penser, on, va, on va penser du coup, ça s'adresse plutôt à la tête, au savoir, à apprendre. Effectivement, euh, l'essentiel du Jnana yoga va être l'étude, la compréhension, donc l'utilisation de la, la tête, de la, du fonctionnement de la tête. Dans euh, le Giyana Yoga, on va partir de, de nos propres idées et on va les confronter avec les enseignements pour peu à peu à affiner nos, euh, notre capacité de compréhension et aller vers ce qu'on appelle le, la Buddhi, c'est-à-dire l'intelligence profonde, le, le discernement viveka, euh, ce qui voit ce qui voit et non plus ce qui pense et ce qui interprète ou ce qui juge. Les grands textes, ce sont les Upanishads, ce sont la Bhagavad Gita, mais ça peut être aussi les Puranas, comme le Vishnu Purana, l'histoire de Vishnu, ou comme l'histoire de Krishna, la Srimad Bhagavatam, toute la vie de Krishna. Euh, qui sont, il y a le Mahabharata, il y a le Ramayana, les grandes épopées de l'Inde qui sont liées à Krishna ou à euh, Rama. Donc l'étude de, de, de tous ces textes nous enseigne euh, qu'est-ce qui est juste, le dharma, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et donc on va euh, développer son discernement, parce que ce n'est pas simple, hein, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et en fait, la bhakti, on va dire, va, va se porter non plus vers euh, l'ishta devata, mais vers le dharma, vers la connaissance, la vraie connaissance, la vérité. Donc, ça demande beaucoup de discernement, ça demande de développer euh, une bouddhi euh, subtile ag, et, et, et bien aiguisée. Subtile, ça dit sukshma, et aiguisé agra. Donc, agra et sukshma bouddhi. C'est la définition vraiment de l'outil que l'on a pour suivre cette voie du euh, Myana yoga, du yoga de la connaissance. Je disais c'est l'étude des textes et c'est aussi l'étude de, euh, de l'enseignement du maître. Parce que les textes, ça peut, euh, voilà, les textes sont des mots et euh, ça peut prêter interprétation. Donc l'enseignement d'un maître peut prêter aussi interprétation, mais si le maître est vivant, on peut le confronter ce qu'on a compris avec le, le maître et lui demander des éclaircissements. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi le satsang. Satsang, sang, sang c'est sangha, sang c'est euh, euh, réunion, euh, sangha, être ensemble, avec sat. Sat c'est ce qui est, la vérité, ce qui est au sens Essentiel. Donc c'est euh, aller à l'essentiel, c'est être en contact avec, euh, avec la vérité, avec l'essentiel. Donc le, le satsang est un enseignement euh, spirituel de, euh, voilà, de, de la voix du maître euh, ou d'un texte qui nous parle euh, à la fois de la théorie et aussi de la pratique. Hein, ici et maintenant, comment je peux mettre en pratique ces vérités que j'entends cette, euh, ces, ces affirmations que j'entends, comment je peux les, les confronter à la réalité pour peut-être faire sou, soulever de, de nouvelles questions que je vais pouvoir poser, pour euh, comprendre comment suivre le dharma, comment vivre une vie euh, épanouissante, juste, bienfaisante pour euh, tous, etc. Le gnana yoga la, la, la voie de la connaissance, c'est aussi connaître. Qui suis-je C'est aussi euh, qui pense, qui, qui décide, qui prend euh, cette décision de faire ceci plutôt que cela. Donc c'est une voie aussi d'introspection euh, et de, de compréhension de comment fonctionnent ces mécanismes. On pourrait même dire qu'il y a une approche qui euh, peut ressembler à une certaine euh, approche aussi de la psychologie occidentale. Comment je fonctionne Sauf que là, c'est non pas pour mieux fonctionner, mais c'est carrément pour se libérer. Euh, c'est aussi pour mieux fonctionner, mais se libérer des limitations, des fonctionnements. Et qu'on soit vraiment un outil pur au service de, euh, de l'ultime, du transcendant, de, de l'absolu, de la mère divine, de Krishna, de Dieu. Les noms manquent pas. Bhakti Yoga qu'on traduit en général par le yoga de la dévotion, la voie de la dévotion, s'adresse plutôt au cœur. Euh, C'est le yoga qui va prendre un support extérieur d'une forme particulière à laquelle on va se relier, qui va être elle-même l'intermédiaire pour nous relier au, su, au tout, au tout qui n'a pas de forme. Le brahman est neutre, ni féminin ni masculin, il n'a pas de forme. C'est difficile de se relier comme ça à un absolu, sans forme, donc, on a cet intermédiaire, cette échelle, ce lien aussi qui est la, la forme, soit la forme de notre divinité d'élection, ce qu'on appelle Ishta Devata, soit la forme de notre maître spirituel qui incarne dans sa pureté euh, à la fois la dimension humaine et cette dimension euh, spirituelle. Quand on rentre dans, dans l'essence d'une pratique dévotionnelle, euh, ça va être euh, euh, tels par exemple les, les carnets de pèlerinage de, de Swami Ram Dass, qui est un, un, un bhakta, un dévot euh, dans toute sa, sa pureté. Lui, il était un dévot de Ram. Ram Dass, ça veut dire euh, serviteur das, serviteur de Ram. Donc pour lui, tout était Ram. Vous rencontrez euh, n'importe qui, c'est Ram Ram. Il prend le train, il se fait euh, voler son portefeuille euh, enfin je sais pas si il y avait un portefeuille enfin voler ses affaires dans le train c'est Ram qui a volé « Oh Ram, comme tu es joueur, comme tu es espiègle, tu m'as euh, dérobé ma dernière possession pour que je me détache de tout » donc c'est voir sa divinité d'élection, son Ishta Devata, sa divinité bien aimée, hein, Ishta, euh, chérie, euh, en, en tout et tout ce qui nous arrive et euh, soit le, le, le prasad, c'est-à-dire le, le, le cadeau, le présent euh, de sa divinité d'élection, euh, soit la grâce même, kripa, de sa divinité d'élection. Voilà, guru, kripa, kevala, tout est la grâce du, du maître spirituel, tout est la grâce de la divinité d'élection. Donc ça c'est l'essence, disons, de la, de la voie dévotionnelle. On choisit une divinité d'élection et c'est tout. Tu es mon père, tu es ma mère, tu toi, mes Eva, tu es mon ami, tu es ma richesse, tu es tout pour moi. Le Raja Yoga comprend huit membres. Alors on oublie souvent les premiers, yama ni yama, parce qu'on n'aime pas trop. C'est les observances, ce qu'on les, les, qu appelle en Inde, les, en anglais, les do and don't. Je, je dois faire, je ne dois pas faire c'est surtout euh, purifier tous nos désirs, euh, les sens, etc., en les utilisant, ça veut pas dire ne, ne pas les utiliser. Mais, euh, et purifier, ça veut dire les utiliser dans le sens de no, vers notre but, ce qui nous amène vers notre but, alors qu'au contraire, euh, euh, certaines actions que, que l'on fait ou qu'on ne fait pas vont nous éloigner de notre but. Donc yama ni yama. Après, asana pranayama, c'est ce qui est le plus connu, donc les postures, la respiration. Mais cela nous amène à pratyahara, le retrait des sens, le contrôle des sens, la maîtrise des sens, et dharana, la concentration, et dhyana, la fameuse méditation, et finalement Samadhi, le huitième et dernier membre du Raja Yoga. Donc on connaît maintenant de plus en plus aussi dhyana, puisque la méditation ayant euh, commençant à avoir ses lettres de noblesse parce que euh, les études montrent les effets de la méditation, les effets positifs, euh, énormes. Donc, Dhyana, la méditation, qui est un membre du Raja Yoga et un des buts du Raja Yoga, maintenant euh, devient aussi importante et euh, aussi euh, prisée que, euh, que les postures ou le travail sur la respiration. Un grand message de la Bhagavad Gita, par exemple, c'est qu'on euh, ne peut pas être sans agir. L'être humain, même s'il s'assoit sur une chaise, c'est une forme d'action. Donc il y a toujours un karma, c'est-à-dire une action. Mais cette action, il y a 36 000 façons de la faire, 36 000 façons d'être situé intérieurement pour que cette action, comme je disais tout à l'heure, nous, nous amène vers notre but ou nous en éloigne. Donc le Karma Yoga, ça va être l'action qui va yoga nous relier à notre but. Bon, en particulier, ça prend l'aspect de ce qu'on appelle l'action désintéressée. Alors en français, c'est une traduction qui est pas très claire. Alors qu'en anglais, on dit selfless service, c'est-à-dire sans le petit soi, sans l'ego, sans le moi. C'est-à-dire, je sers quelque chose qui me dépasse en essayant d'être au service de cela et non pas au service de, euh, de l'ego, comme on dit tout pour ma gueule, <rire> qui est une, une tendance normale de, de l'être humain et de l'ego, même sur le chemin spirituel, c'est d'essayer de tout ramener à soi. On va servir ce qui sert la société, et on va servir mon, mon prochain, hein, pour prendre un langage chrétien, euh, qui peut-être est dans la souffrance, dans la difficulté, peut-être qui a perdu euh, quelqu'un de proche, ou peut-être qui, qui est malade, qui souffre dans son corps, et en faisant du Karma Yoga ou du Seva, du service désintéressé, selfless, en essayant de faire vraiment un service pour l'autre, euh, je vais ouvrir mon cœur l'autre, je vais sortir un peu de ma euh, petite sphère, mon petit monde et m'ouvrir m'ouvrir à l'autre, et un autre, puis un autre, puis un autre, et m'ouvrir à toute l'humanité, tout être humain est en moi, et ça c'est une ouverture fantastique aussi du cœur, euh, ouverture à l'autre, à la dimension humaine mais tellement vaste qu'on va retrouver quelque chose d'infini. Karma Yoga, comme tous les autres yogas, va amener à cette expansion, cette ouverture, cette disparition des limites, disparition de la séparation et à cette inclusion sans limite où l'ego finit par disparaître. Il ne disparaît pas en tant qu'instrument, il sera toujours là. Il y aura toujours une bouddhi, il y aura toujours un cœur, il y aura toujours des mains, une forme. Mais en tant que limitation et séparation, l'ego disparaît. Le but ultime du Karma Yoga, ou ce qu'on appelle aussi le Seva, c'est de voir si c'est moi qui agis ou si j'ai une liberté intérieure suffisante pour laisser, j'ai envie de dire, la vie agir en moi. Et la vie, elle sait ce qui est juste. Quatre grandes voies, quatre grands chemins qui, euh, en fait, sont toujours là dans toutes les voies. C'est simplement une différence d'importance et de caractère de la personne. Des gens qui ont besoin de comprendre, qui euh, euh, ont envie d'étudier, d'apprendre, vont euh, être tournés vers les textes et vont pouvoir peu à peu s'ouvrir à toute cette dimension et à, à toute cette. Euh, s'émerveiller et euh, s'enthousiasmer et développer la bhakti du coup euh, par l'étude des textes. Quelqu'un qui. Euh, pff, euh, ça ne l'intéresse pas du tout de, de comprendre, mais quand il voit quelqu'un qui l'inspire, euh, qui peut servir de modèle et porter à faire ce que la personne lui dit, va être peut-être plus porté donc vers le, le bhakti, le bhakti-yoga, la dévotion. Euh, quelqu'un qui, qui a besoin d'agir, euh, qui veut être efficace, qui, qui veut euh, voir qu'il euh, va aider l'autre, euh, qui aime bien la relation à l'autre, va être plus dans le karma-yoga et quelqu'un qui a besoin peut-être de, de sentir qu'il qu est dans son corps, qu il, qu il, que l'énergie circule bien, que, euh, euh, qui qu a aussi envie de, de, de s'intérioriser, de comprendre mais comment ça fonctionne à l'intérieur, quels sont les, les mouvements d'énergie, quels sont les centres d'énergie, va peut-être être plus tourné vers le Raja Yoga. Ces voies ne sont pas séparées. Ça, ça serait un concept tout à fait occidental de dire c'est ça ou ça ou ça. En Inde, il est clair que c'est ça et ça et ça et ça. Les quatre, il n'y a pas une voix qui est uniquement Gnana Yoga. Dans le Gnana Yoga, il ne peut pas ne pas y avoir de Bhakti Yoga. Il ne peut pas ne pas y avoir de Karma Yoga, ni de Raja Yoga. Les voilà, C'est très important, puisque en Occident, on a vraiment tendance à... à si c'est cela, ça ne peut pas être cela, eh bien cela. L'Inde, c'est peut-être un, un des apports importants de, de, de l'Orient, c'est que euh, cela et cela, c'est tout à fait possible.